Allez Allez Allez, non Allez, Allez ouais Bon, il y a un frérot belge qui a set up un, un gros trapèze là, et on a bien envie d'essayer. On vient de finir de manger. Toute la team est en mode digestion, mais on va essayer de se chauffer un peu. C'est un gros pont rouillé en plein milieu de la Belgique. Si le robsing est bien, en vrai ça part un en trip parce que à chaque fois les robsing ils sont trop bien mais il manque un tout petit peu et ça fait des plats ventre quand on fait trip. Du coup là, s'il est gros, normalement ça passera bien. Les locaux ils nous disent d'attendre plusieurs balancées pour réduire un peu la hauteur. Ça veut dire qu'il envoie bien vénère. Ouah c'est le bled hein. C'est trop stylé en vrai. Mais à ah, quoi bled Ok on arrive au spot. C'est bien rouillé cette affaire. Hein. fait ciseau, je veux rien savoir. fait ciseau. <rire> ah, tu fais quoi ah, ça Il <rire> bah, y a une manche mon pote être... Mais bah, non, on fait comment là hein. On fait comment Bah tu passes mec mais mais euh... Tu le remontes tu Ah tu veux trafaites. le crapèse Bon Flo il a comme projet de faire un petit trip là. Après petit ça petit. va être pas mal. C est c est c est pas mal. Félix t'es prêt Et bah ça part <rire> Allez, ça part! Oh non! Oh Mais en vrai, c'est bien si Mathieu, ça dit, ça dit quel cri, ça? Deux. Oh! <rire> c'est fou comment ça l'a envoyé. En vrai bah là, ah ouais, là, il a fait ce genre, tu pourrais lancer non, triple hein, si tu veut. veut. Ok, c'est le rope swing qu'on voit, le plus que j'ai jamais vu. Oh c'est incroyable. J'ai eu, des... eu des, sensations là. <rire> ça t'a fait peur. Ouais, de ouf. En vrai, j'ai bien balisé. Il faut bien rester à coucher En vrai, tu peux pas lâcher au, enfin, tu veux lâcher au premier. Mais, mais non, parce que même, j'ai l'impression que tu... si je lâche au premier, j'allais repartir en arrière. Car, ouais hein, De ouf. En combien? Ah. Oui, non, je suis ah ce Tu vas quoi, Léo? Bah, je vais me balancer, je vais faire un simple. 3, 2, 2 1, 1, allez, let's go! Bien! <rire> oh, mais c'est est, oh, bien, est go, go, go, go, maintenant! Allez vous enculer! <rire> non, non, fais double! <rire> dem, dem. <rire> <rire> Vas-y, double Ah mais <rire> c'est trop, là Ah ouais, non, là, il fait... Ah. Il a fait un ou deux ah, un peu, un. <rire> Attends, il a fait quoi Je sais pas, il a fait quoi <rire> Il a fait un ventre église. <rire> il il s'est explosé, il a fait un gros plein ventre dans l'eau Ouah wow, j'ai oh, rien compris bah, Attends, il, il a fait quoi <rire> <rire> <rire> T'es beau, Attends, tu peux m'en expliquer quand me dis que ça. Oh, merci, Allez merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, <laughs> <laughs> merde, merde alors! Oh, non, non, non! Non, non, non! Non, non, non! Non, non, non! Non, non, Ouais, il est en combi lui, ce bâtard! Vas-y, Je ton une shirt violet, il fait mal aux yeux, je peux le Ouais, mais j'ai qu'un slip, j'ai rien d'autre. Ah, regarde! Ah, j'adore les faire chier, mais en vrai, vas-y. Non, en vrai, y'a moyen. Si on le sent pas. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit y'a moyen. Attends, je crois j'ai un truc dans l'oreille Non, en vrai, y'a moyen, franchement. Y'a moyen? Ouais, y'a moyen. Comme tu veux, comme tu veux. Sans flip, peut-être, mais le fun. Oui, sans flip, c'est marrant. C'est marrant, juste pour le fun. Alors, j'ai le fait. Ouais possible Ouais, ouais, fais, ouais, ouais, j'le fais. J'jure quand même avant. Oh, Dieu, enlève les paires C'est un random, je ne l'ai jamais vu ce gars-là. C'est Nike. comme ça, il le fait. T'as jamais fait de sale de ta vie Bah si, dans la trampoline, mais voilà. Ouais, c'est comme sur le train, allez. Ouais, non, c'est pas la fin Allez, qu'idiot. Ouais je me fait dessus, là, je te jure. Allez, qu'est-ce que tu as 3, 2, 1, GO Ah, ouais, j'ai déjà fait une roulade avant sur un trampoline, je pense que ça passe <rire> et, là, et là il balance ça. C'est la magie d'un quoi coblet ouais, les gars. Il a pas mouillé ses cheveux T'expliques comment que t'es pas mouillé tes cheveux Bah j'ai je... pas de cheveux Non mais <rire> ça, <c 'est> <rire> Ah bah Léo, Léo il balise Léo il balise, mais ça paraît logique en vrai. Ah ça. Ça va les gars Ouais, ça va et La paix soit avec vous. Hein. <rire> de toute façon, <rire> voiture, Merci. Aujourd'hui, on n'est pas armé, donc euh, ça va. <rire> ah, heureusement. Ouais. Bon, demain il part en triple, du coup là il part euh, <rire> <inaudible> en triple. <rire> là, il y a, <rire> y a encore un autre oh, gars qui va, a fait et après c'est flo flou en triple. <rire> okay. Une, deux, trois Il a un petit plan vous il a un petit plan. On vous dit pas ce que c'est. Petite surprise. Par contre lui, il est parti au troisième, mais... Il a pas groupé fort en vrai. Donc on va partir au quatrième. Allez, flou, flou Viteur Let's go go Let's go Allez, flou Allez, flou, Allez, flou, Allez, flou, Allez, flou, Allez, flou On avait pensé quoi Nickel, magnifique hein. Wouah ça fait bizarre de tourner trois fois Oh t'es chaud <rire> En a... ah, yes business. Putain je suis content en vrai yes. Bon La session était vraiment trop bien Moi j'ai trop bien sauté Aquabled hein Aquabled, euh, le rope Swing c'était galère à l'enlever Et ces bâtards là, ils ont tous sauté, moi j'ai rien fait, j'ai dû l'enlever tout seul, j'ai des larmes qui commencent à couler, je sais pas si ça se voit Oh non Bon, après oui, la session cliff Il <rire> quoi Attends, faut, faut juste montrer les chaussettes tu vois Vous voyez comment je la remonte là On va faire du football les... Et euh, oui, on va faire une petite brise devant l'eau, celui qui l'a fait tomber, bah il va dans l'eau Et là, je pense que personne n'a aucune envie d'aller dans l'eau, donc euh, Ça va être marrant Ouais, on a fait une session cliff euh, toute la journée là Personne n'a envie d'aller dans l'eau Incroyable hein. <rire> oh, c'est une <rire> Faut de de de la de tête de de ruse. Ruse. symbole d'une génération partage respect Oh non oh non oh oh oh <rire> non non <rire> non <rire> non non non non ah, non non non non du coup, ah, détail, dit... ah non non non non non non non Jésus Jésus Il Voilà, le jeu... En vrai, moi je suis dégoûté parce que je pensais que ça allait durer plus longtemps. Mais en vrai on va faire une deuxième partie. Mais à mon avis, on va faire une deuxième game Comme mon spirituel. pote Romain, juste ici, il a dit, lui, il va être le prochain mon pote. <rire> non, mais non, on mais va, faire une, on va faire, une deuxième, on faire une deuxième partie, ça va être marrant. Ouais. Et tellement le suspense là. Oh, oh là là là là, c'est incroyable. Let's go <rire> <rire> Les pieds qui de cet homme! Ouf, ouf! Oh, oh non! Non! Oui! Oui, je ah Noooon oh, Non! Oh non! Je suis là pour jouer! Wouah! <rires> Wouah! Wow. Il fait nuit en fait! C'est la fin de la brésilienne, maintenant on va manger! Et on se retrouve demain pour des rouves-gap. Oh, let's go! On est à Louvain-la-Neuve! Et en fait, l'architecture elle est vachement propice pour faire des grinds. Genre, c'est que de la brique comme en Angleterre. Il y a vraiment une petite échelle là qui est hyper bien pour faire une grind. Du coup, je vais essayer de la faire hyper rapide. Bon, le mobilier il est bien, mais c'est un peu de la merde quand même parce que je dois tenir la barrière pour faire les petits grinds. ready? I'm ready! Oh putain, j'ai glissé. Il a glissé, il recommence. Bien, je crois. Hein. Ah, mais je sens que je vais aller un, un tout petit peu plus vite, mais c'est pas beaucoup quoi. Okay. Ça repart un coup. Ouais, ça repart un coup. Ah, il va marcher sur le pied. C'est cool en tout cas, c'est bien agréable en vrai de monter aussi rapidement. Sans, euh, je sais pas. Il se sent Spiderman je crois Bon bah au ok on change de spot 3 2 1 Allez allez ça aurait pu tellement Oh my god Oh fumier j'ai cru que j'allais faire comme ça là oh. Oh, okay. oh. Ah, mais tu sais j'ai presque faire allez. genre Pum comme oh ça mais mec moment. Il a presque eu <rire> Oh ça m'a fait si peur vas-y ça repart Allez oh. Yeah Oh gros Oh yes, oh, yes. Oh, ça En fait j'ai fait un peu sur le tech parce que j'avais trop peur de finir dans le jardin de poison. <rire> Je sais pas pourquoi mais bon. Ah oh, c'est crème. Oh Mehdi, t'es chaud Là on se dirige vers un roof gap qui est vraiment immense. Mathieu il le sent, le soleil il est présent, du coup euh, ça va être parfait pour faire un petit plan de route En plus euh, c'est un road gap un peu légendaire, genre il y a plein de légendes du parcours euh, qui ont fait genre euh, Salgado par exemple Et là Mathieu euh, il veut marquer le coup vu que c'est un peu le dernier jour euh, qu'on est à Louvain-la-Neuve Et là euh, je crois qu'il se sent chaud, on s'est chauffé tranquillement sur les spots et ça va décoller hein <rire> Mathieu si tu le fais pas je te shoot <rire> Ah putain <c> <rire> Vous allez voir quoi les garçons On va voir parce qu'en fait euh, on peut sauter on arrive sur le toit, mais après euh, comment on fait pour redescendre ben c'est ce qu'on va voir. Ça tient ça Ouais. Bon je vais lui préparer une petite recette parfaite là. Parce qu'il y a quand même un sacré drop. Hein. Ce serait de là à là. Voilà. il est en train de faire une petite recette qualitative et après euh, ça va partir Yes, putain, j'aime le faire. Oh, il est c'est mental celui-là. Oh, ça me fait plaisir. Oh, c'est un accomplissement celui-là, les gars. Bon, maintenant, il va falloir redescendre. Et ça, c'est la partie la moins drôle. Euh, c'est trop petit. Non, non, mais t'inquiète. Oui, oui, oui, t'inquiète. Ouais, si tu veux, tu trouveras mes épaules. Ouais, et tu trouveras mon nom ici. Oh la galère. Non, vas-y encore. C'est Attends. mon Il coulisse. ce genre déchet déchets humains. vas Tu vas voir. c'est bon, je Oh, tu si t'es bien, Oh, oui. Jeune homme. Yes. C'est stylé comme ça, même. que vu que je faisais une photo en même temps, je me suis concentré sur la photo, mais j'ai mis en tête pour avoir ça. Parfait, mec. Waouh, ça oh, va oh, juste que tu non, recroques un non. petit peu. Je suis trop heureux. J'ai fait le saut là qui est juste derrière moi. Oh, je l'avais en tête depuis deux jours. Je suis trop trop content. Ça, c'est du bonheur de faire ça le dernier jour du road trip. Moi, ça fait deux mois que je suis en road trip là. Ça, ça commence à faire. Je suis fatigué, mais bon, je suis trop trop content d'avoir fait ça. Merci beaucoup d'avoir suivi euh, tous ces épisodes, ça nous fait trop kiffer toute cette série J'irai tracer chez vous, merci à tous les gens qui nous ont hébergés, et qui nous ont un peu ouvert leur quotidien et leur intimité, merci, merci du fond du cœur. c'est pour ça qu'on qu faisait un peu cette, cette petite série c'est pour vous rencontrer, parce qu'on lit tous vos commentaires et tous vos messages mais bon, c'est encore mieux quand on vous rencontre en vrai sur les jams, donc voilà, merci beaucoup je pense qu'on refera ça l'année prochaine euh, l'été prochain on espère que vous avez kiffé cette série et cette vidéo, on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle aventure, allez ciao